...intéressés à nos orgies, à nos mensonges, à nos bluffs, à nos pillages, à la corruption. Les jeunes sont intéressés au beau. Malheureusement, nous tellement laide. pour reprendre la phrase de Fignolet sous Jean-François Duvalier. Il dit que quand François Duvalier se lave le visage le matin, en passant la main sur son visage, il doit sentir toute sa laideur. Même quoi actuellement nous toutes dirigeants haïtiens, opposition, non job, pas non job, chaque matin, les avons ne pas les gens, nous nous prenons les faut nous sentir les gens, et les gens ne prennent pas nous nous nous n'avons pas qu'à gagner. guerre, nous prenons le gens, nous avons gagarisé les mensonges, nous les nous donnons tous la donne, sans distinction. Arrêtons ce jeu, sur le dos d'un peuple. Nous avons un directeur général sur le néanmoins un ami. Un ami. Ah ok, okay d'accord. Nous devons mmh. être oh, nous, mais c'est un ami, les désaccords, c'est les désaccords l'amitié c'est l'amitié pour les petits parfums, c'est pas l'éleveur, c'est l'amitié oui, c'est l'oléu <rire> pour moi alors et donc euh, merci bien content ces amis Gougous ça a facilité nous pour nous capables de continuer l'émission rapidement donc tout le monde qu'on est dans le pays a depuis un certain nombre de temps un problème de gaz c'est à dire euh, un peu le monde a demandé qui roule avec Mission BMPAD. En plus, le monde dit tout. Ça ne passe pas dans le pays parce que les et, et, et, mot, et motocyclistes so, ont fait une manifestation, fils, voiture extraordinaire, gaz dans le marché parallèle, gaz 25, 20 dollars, 150$. Macron fait qu'il fait débat derrière la sous question sur gaz-là, il pas comprendre rien. Donc, je suis bien content de recevoir visite de directeur général BMPAD qui c'est dit M. Ignace Seffler. M. bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Bonsoir, je vais essayer. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de scoop. Bonsoir au professeur Deméza. Et PIA, pas grand-pile, on pour la vérité. Bien que aujourd'hui, nous avons retrouvé nous à chercher le monde Mais malheureusement, pas grand-pile. Le rencontrer, il y a un professeur Mesa Auguste de Mesa qui passe de présentation. C'est un grand honneur pour moi-même, d'autant plus. Le, il, il fait répéter que moi-même c'est emmêlé, c'est vrai, ma confirmé, moi confirme, moi c'est moi moi moi -moi en moi-même c'est un modèle en termes de capacité pour à gagner d'argumentation. Et je pense que PIA est pour un hommage tôt ou tard à ce professeur Auguste Deniza, qui est un grand homme. Merci. Merci. D'accord. Et... Bon, je sais fleur. Frère... Je suis content là, je dis à pas la voir. Je ne peux pas la dans nos pays. Pendant que je suis arrivé là, je m'annonçais. Et puis, il y a deux ou trois personnes qui ont dit Ah, mais ça ne va pas être un problème. Je me dis Eh, mais moi, ça. Qui raison Comme première question, qui mène-nous dans ce coup Bon, en effet, euh, moi, je suis responsable dans l'État. Il me pense que le propre de responsable, disons, et d'une administration, c'est pour expliquer C'est pour les résultats et chercher côté des problèmes pour résoudre les problèmes. Mm -hmm. Le propre d'un dirigeant, de responsable d'État, c'est de résoudre les problèmes. Mm -hmm. Maintenant, nous constatons qu'il y a des problèmes pro du pétrole. Effectivement, dans la Ruyan, côté on en et en bas pompio. Mais, nouvelle-là, nous annoncé que les produit disponible. Depuis dimanche, nous avons produits qui est disponibles disponible à Avaro. Cependant, il y a toujours un vieux mais mm -hmm. Mais, ça veut dire, il y a gain gaz. Il y a gaz pendant ma parole, il y a là du Et Il va illustrer, ça me dit, mm -hmm. des messages qui sont dans l'administration Winneko Avaro. Mm -hmm. Côté, yo écrit moi-même directement pour dire moi que administration m'appelle pour directement m'appelle mm -hmm. euh, euh, pour rapidement un moment c'est un message daté du lundi euh, du lundi 18 octobre mm -hmm. euh, lundi 18 octobre 18 octobre oui. Donc Walter. Walter donc, Le message hein. du lundi 28 octobre. Uh -huh. Disant quoi euh, Disant euh, l'administration de Wineco Terminal Vareux sera ouverte demain 19 octobre. Nous avons de la gasoline du diesel en inventaire. Nous espérons la présence policière pour le passage des camions citerne. Ça c'était lundi. Lundi. Euh, mardi, je euh, parlé avec euh, le responsable de ont mm -hmm. Côté, me faites que vous l'ouvrez normalement. Comme si mardi hier. Hier, il l'ouvre. Cependant, aucun transporteur pas présenté pour recevoir le produit. Ils étaient même obligés renvoyer personnel qui ont gagné un cap travail au niveau de terminal là. Ça, c'est mardi. Qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a des camions Il y a des camions qui recevoir produit, puis capable sont de porter à la pompe directement, je prisonner pas pompiers. Je vais vous pour un dernier message que je vais recevoir également de Euh... Bonjour DG, notre équipe, ça c'est hier, yeah. c'était hier. Bonjour DG. Notre équipe de chargement est à Wineko pour remplir des camions, les transporteurs ne sont pas présents. Les chauffeurs de camions ne se sont pas présentés ce jour ci mm -hmm. Nous avons renvoyé les équipes de chargement chez eux pour revenir demain matin. Mm -hmm. Demain matin, disons, merci aujourd'hui. Mm -hmm. Ça passe aujourd'hui. Je c'est que je félicite la police, à la vérité, qui font un travail extraordinaire suite à l'appel que nous avons lancé à la police et travail que le gouvernement fait également pour permettre que la police présente au niveau de l'environnement immédiat terminal. Parce qu'il était question, dans un premier temps, que les deux personnes qui ont intercepté le camion ont sauté dans le terminal. Tout le temps, c'est en fait. Maintenant, ils ont intercepté le camion il prend produit qui dans le camion pour mettre camion yo, mm -hmm. euh, yo négocier puis yo récupérer camion ça 25 millions yo Vous coûter yo, yo payer sur ça bien euh, qu'il millions c'est presque <rire> c'est se laver les la mains pour les je suis pas mm -hmm. parce que l'offre fait ça Il mm -hmm. faut que camion ça renvoyer camion ça encore retourner à terminal rempli ah, ah, pour pou même n'exacte intercepter là c'est-à-dire que ce n'est pas la peine. Mm -hmm. Mais à la vérité, je dis un grand effort qui fait côté de la police dans non, non, non Un environnement immédiat du terminal là. Côté la police présente, mm -hmm. avec des blindés, mm -hmm. de troupes. Mm -hmm. Et le personnel de, du terminal était présent. Mm -hmm. Malheureusement, transporteur vous n'avez pas encore pas venu bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Il il a a a camion nègre ça, même si la police présente, manqué, agit avec promptitude, parce que nègre n'a pas voulu risquer encore parce qu'il a à paix du Kobli. Donc, il faut l'état mettons un couloir permanent pour assurer les transporteurs. Oui, ce que la police a fait aujourd'hui, le couloir était bien établi, mais oui, malheureusement... Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, aujourd'hui... Monsieur le directeur général, Professeur. en 2019, si ma mémoire est bonne, nous avons connu la première crise d'accessibilité à l'essence de la station de service. Vous étiez déjà directeur mm -hmm. général du BEM. Mm A -hmm. l'époque, il y avait le citoyen docteur Bonel Gilles comme ministre du Commerce et de l'Industrie. Les maillots jaunes ont été fabriqués en état de le et les inspecteurs mm -hmm. sont partis sous le terrain. Est-ce que le bonheur est arrivé Parce que. Hein um, eh ben, Mais ben, ben, ben, il ben, ben, ben, ben, ben, va arranger, il va arranger. Non, non, là-bas j'ai voulu, là-bas j'ai voulu. Mais quand vous allez aller, il faut que vous. Bon. Bon. Bon. Bon. Ok, moi là rapide, bisous là. Il faut vous ah ouais, parler parle, parle, parle. Parle de février 2019. Ça va maintenant instruction okay. Sur extrus, instruction express du président. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Il y a un maillot jaune qui m'a inspecteur et derrière ministère, inspecteur ministère du commerce, commerce et de l'industrie Avec le logo. Hum. logo a été suppliqué. Je ne pas détaillé pour MDLA. Je ne hum. Je ne pas Je ne pas Tout le monde hum. hum. a vérifié D'ailleurs, je Nous, sur 20 pompes inspectées, toutes pompiers, toutes pompiers, m'a prévêté. sans distinction du gasoline, gain de diesel et diesel, gaine gasoline, pas gain de diesel, gaine diesel, pas gain de gasoline. Rapport remis. Le ministre s'en va au palais. Je dit, monsieur, ne sortez pas le rapport. Ne sortez pas le rapport. Les oligarques que nous avons définis tout à l'heure. Mm -hmm. Les propriétaires de stations sont parfois les principaux artisans de cette contrebande à l'intérieur même de leur station d'essence. <rire> Après, excusez-moi, le jeu du singe, je ne connais pas le commissaire, je l'applaudis, mm -hmm. mais c'est le jeu de singe. Pourquoi aller percer les galons jaunes du vendeur quand vous n'attaquez pas le vendeur mm -hmm. <rire> Pour qu'il inspecteur ou parle avec inspecteur ministère commerciaux, ou jaugé, lui fait même pas de gaz ou jouer gaz, la loi le permet, vous faites appel à la DGI, la DGI prend possession de la pompe, va l'essence, et à la fin de la journée, dépense ça pour vous, en euh, fidèle à vient la DGI? Euh, ah, pourquoi pas bah, En 2019, sous 20 pompes, 1er juin, vous n'avez pas de jour ça, excusez-moi, on si je me la gébombe, ça va être deux Mm -hmm. On y a regardé m'jou ça et dit m'gougous T'en prie frère T'en prie Parle pas de la radio m'kono Sinon mettez un problème Le oui. président dit Parle à gèboum sa Le major m'chongé pompe yo Te gèm pompe sou l'elma te gèm pompe sou sous na T'ai gèm pompe sou l'outre et nason. On change ou bien Tout pompe ça avec soit gazole y, so, Et gazoline, gazoline. Soit so, gazole ou gazoline ou ou Alors monsieur c'est la femme que commissaire gouvernement, qu'il ait le courage avec les, les, inspecteurs, les inspecteurs du ministère, à le prendre en charge. Mm -hmm. C'est pas même faire le fait, si t'es l'autre fait cavalier euh, au canes là, faire mm -hmm. fais le courrier, même si il un soulier de l'hiver, si t'es un moi j'ai qui te remettent, qui doit le faire pour prix de Et le courage de faire les choses. Mm -hmm. Ça, malgré le problème, ça ne relève pas de la compétence du monsieur le directeur général du BMBA. Mais monsieur le directeur, moi-même, question, suis un directeur. attends, attends, attends. Pourquoi toujours atteindre la dernière minute pour acheter de l'essence mm -hmm. sur le marché Hotspot, qui a commencé sous Matéli Et nous on qu est -ce qui dit a contrat. Le contrat a été signé le bateau s'est caché derrière euh, la Gonave, il y a couteau en bas gauche directeur bm ben badlun gaspard fini faut l'acheter, ou acheter une urgence. et puis ah, ah bon, font de 15% commission. on peut faire dénoncer moi-même c'est un monde qui a travaillé en de bm qui bombe le son avec les à et les données. Okay. pourquoi ouais. on achète toujours sur le marché <coughs> hotspot <coughs> ma <coughs> des non hot spots, là. oui bien entendu ça a existé depuis la fin du programme pétro caribé l'homme voilà. -hmm. euh, même est un programme non euh, produit pas de vin en volume suffisant pour alimenter le marché, il hein. était mm -hmm. obligé de recourir à des spots. Spots okay. spot-là, c'est le acheté sur le marché international, là, mm -hmm. tel que vous pouvez très bien illustrer. là. Maintenant, c'est pour compenser le manque qui est au niveau de l'approvisionnement du marché. À ce spot-là. Dans une certaine mesure. <rire> parce que et jusque là personne ne pas connaît les prix du plat parce que gaz produit a divisé en deux en deux il y a le plat et le premium ce n'est qu'en 2020 sous l'administration du président Jovenel Moïse que l'état finalement au courant de prix plat mm -hmm. et que ça de font bonne buine dans mm -hmm. la rue. Oui Maintenant, nous venons situation côté que moi voulais et dit et eh, professeur de mes qu'il qui gagne pile estime que pays a gagne pile estime que euh, ça dit so dire par rapport à euh, Pompio pour la Jogéo. Mm -hmm. C'est vrai, parce que moi-même, son ancien cadre du ministère de, du, du commerce, et, on est. je <rire> connais que ça l'a parlé, mm -hmm. et lui parlait de ça qu'on est, que bien qu'on est. Euh, généralement, monsieur yo, débarqué directement, mm -hmm. inspecteur, il a jaugé la loi couvri, tel que vous avez dit là. Cependant, Secteur là, son secteur transversal que lié, là vraiment difficile pour capable de fermer yon deux, trois ponts, mm -hmm. alors que clientèle là en bas bon plan. Jodi, à qui ça que moi-même, moi, moi préconise, mm -hmm. c'est que, un, je ne vais pas le bord de vérité, tête chargée là. oh, faut parler. Ça se coupe moi. Mm -hmm. Et, ça me c'est que les bouts de commande, une fois arrivés arrivé dans le terminal là, Ministère du commerce et le commissaire du gouvernement y ont gagné, y ont rapport et à recevoir de peuple. Est-ce que effectivement les recevoir comment que était, était déplacé à travers bon de commandes qui vient euh, pour, nous nous pour li. parce que je veux dire nous capables de euh, L'objet doit être sous M. Pompion. Mm -hmm. Il n'y a pas responsable nécessairement. Il y a des gens qui ont le point gaz là directement en cours de route qui détournent le gaz là. Bon exemple là parce qu'en fait, vous avez reçu un coup de fil pour que pas parlez avec Oui, moi, je reçois un coup de fil de mon ami moins qui dans le mm -hmm. secteur parce que je suis là depuis 4 ans et demi. À la vérité, mm -hmm. mm -hmm. c'est évident qu'il faut que je gagne 2-3 amis. Évidemment. Qui ouais une situation qui dit 2-3 bagailles. Mm -hmm. Il arrive que ces gens là, ils m'ont mm -hmm. appelé pour me dire que. Okay, mon cher Mabdu, yon Bagay, dans la structure de prix, hein, les gains la par exemple pour Diesel, là, 169 goudes, où est le prix pratiqué à la pompe. Mm -hmm. le, le prix affiché à la pompe. Mais à travers Diesel, là compagnon a gagné 15 goudes les mêmes de marge de bénéfice lui-même. 15 goudes de bénéfice. Transportation. 9 goudes, fraise de, de stock à 5 goudes, distributeur à gagner, 25 goudes. Je salue saluer Monsieur Marco. Mm. Moi, je M. Marco, moi-même son fanatique malade Marco, mm. et M. Correct, et toute équipe là également, mm. campagne mm -hmm, avec Val. Val, c'est une équipe solide, et moi-même, match de profit, distributeur là, 25, 25 goudes, maintenant. Le nek la soti avec gaz là dans le terminal là. Mm -hmm. Ça m'a dit où là? Son nouvel mot. Mm -hmm. Scoop! Scoop! Euh, les jeunes hommes qui ont dit disent que m'a dit 1 dollar par gallon. Disons 100 goudes. C'est pour cette affaire mystérieuse. Directement, directeur. Des camions. Si on dans un terminal là, il dans le pompe, la, pompe yot, alimenté régulièrement. et C'est là ça, et ça seulement Roque. Roque capable de servir contre les galons jaunes. Parce que moi-même, je suis dans le peuple, je vais très bien. Ce mm n'est -hmm. pas responsable de la situation. C'est le gaz qui ne pas jouer. C'est le gaz qui pas, gaz, il pas, il pas joué. Et comme il n'y pas joué gaz il là, il vient chercher le côté chercher là. Mais côté pour aller au sein de Karelé. Côté pour passer pousse pou pousse nous passer pour nous capables de sanctionner, c'est au niveau de transportation pour nous suivre que le produit a sorti dans le terminal là, il a abouti pousse effectivement Et deuxièmement, dans la pompe, pompe gasoline, qui a besoin de gaz à minuit, à mettre à côté de la cagnotte. Monsieur, monsieur, qui n'a pas le commerce là, monsieur Pompissio, à la vérité, c'est le commerce il a fait. Il n'y a pas besoin de produits, il y a pas produit ils distribuent les ils ont besoin de faire bénéfice mais cependant si quoi pas jamais ils viennent en plan soit les détournés en cours de route ou du moins ils parlent même le fait de de nègres armés qui interceptaient eux oui ils parler de, de, de, de la ça réalité pour pour nous adresser pour nous comprendre ça parce que moi même mon départ de très tard mon départ mm -hmm. de moins 22h23 pas de nègres armé je dis à nos gens de nègres armés faut nous connaître ça qui fait faut nous adresser vous le bien Monsieur Pat Levé, il y un jour Maintenant, ce qui est fait qui... de la société, mmh. c'est des oubliés de la République. Qui, qui, qui, la qui a un rapport avec les transporteurs Puisque c'est les transporteurs qui ne sont pas dire. Bon, les transporteurs, moi-même, ma place, on à eux-mêmes parce que, à la vérité, c'est des nègres qui font des investissements sous camion. Mmh. C'est des donc, privés. C'est des privés, Oui. oui. Okay. Pour la plupart. Mais pas oui. de structure. Comme si que y a une structure qui donne. Comme si structure les transporteurs. Et puis il 200 camions. Ou du moins, les transporteurs, vous mettez en association. Vous mettez en association. Et, mm -hmm. et moi-même, ça a produit déjà sous l'administration. Président Jovenel Moïse. Moi-même, je vais descendre vers va eux négocier avec eux. Vous changez. C'est une négociation. Ça, m'a préconisé. Vous faites avec les transporteurs. Puis vous connaissez que vous fait partie de... la chaîne puis pas Paris vont côtés nous casser chez nous nous parce que transporteur ça aujourd'hui il faut gagner une structure permanente de protection pour les transporteurs ça veut dire où où a ouais, où où a pas obtenu il a pas fini parce que vous était allé déjà on nous dit ça il est allé déjà il fait gaz il a... prenez gaz il finit. fini après ça il a a bandit, gang, la machine et fait Il faut une structure permanente de la police nationale. Le ça n'est pas capable de juger, parce que vous investissement. vous dire sur l'investissement. On engage ton camion pour 200 000 dollars, 300 000 dollars. Et puis un bon matin, le fin de comme non-banque, et puis on dit après, on soit le boulet, puis peut tout le bagarre la donne. Ce sera le travail de ce task force auquel je fais référence. Mais donc, faut entre autres, Est-ce est que le, le directeur de général de la police est au courant de cette nouvelle proposition Bon, c'est une proposition que je suis en train de démarcher. Et parce que, en tant que responsable, moi, dis responsable je dis où, lorsque responsable, je peux le problème. Je peux trouver le ministre du Commerce. Le responsable du parquet, la sécurité publique, je ne peux pas trouver le ministre de l'intérieur parce que je n'ai pas de rapport de passerelle avec ce monsieur, et je peux trouver le responsable de la police pour vous. Et, et m'a demandé à Lombard pour le texte rapide, pour le texte, ça autorité, ça comme proposition qui fait, et, avec secteur privé, tout pour qu'on ait une proposition qui fait pour, au moins, nous capables de mettre tête ensemble pour qui, nous résoudre le problème, fait, ça. De ce côté-là, avant de venir là, moi, j'ai envoyé une note en correspondance, by, la PPE, Association des Professionnels du Pétrole. Mm -hmm. Il me voit ben Anadip Zami, président euh, David Thionier. David. Côté vidéo non euh, rencontre en visioconférence demain 11h. Demain 11h. Parce heure. que c'est des acteurs importants de la chaîne. Mais pas qu'à piquer devant pour une initiative sans pas tenir compte de la réalité. Yo. Mm -hmm. Parce que je pense que ça va passer là. Monsieur Anadip Dipio a souffert de lui. Mm -hmm. Parce que c'est un qui fait des investissements n'y a pas produit à plus livrer parce mm -hmm. que il y va de leur intérêt. Mm -hmm. Maintenant, Monsieur A.P.P. tout autres, vous la situation, yo. Euh, yo même qui a produit a qui stocké quelque part, yo même deux pompes directement, faut approvisionner. Mais là, finalement, yo chaque lieu sorti avec un camion, yo intercepter le mm -hmm. yo, Monsieur. Qu'est-ce vous avez dit? No? <rire> fou, investissement que vous il ne facilement facilement c'est ce task force qui doit rassurer les gens les uns et les autres pour porter tout le monde à assumer responsabilité que le gars dans chaîne moi même ça que me venir la pour me dire yo comme moi te déjà euh notre note que me recevoir de Winko, qui de vare côté produit samedi pour Gazo gazoline, qui va venir mercredi pour gagner bon Directeur, moi j'ai une question de PAM. <rire> oui, toute question que là, c'est pour l'autre monde. Ouais. avec question PAM, une question, de PAM, une question de peuple. Le, qu'on est d'abord comment l'État haïtien dépensé pour chaque monde qui a le diesel? Ah, non, Nous pas dire à, non? La... Nous non, pas non, nous faut pas Nous Oui. pas Nous pas bac. ce que... Le prix du produit qui est affiché, le prix appliqué à la pompe, c'est pas le prix généralement et calculé. Il y a le prix calculé, mm -hmm. il y a le prix affiché ah, à la pompe. Dans le prix calculé, l'État mm -hmm. fait de perte, perte. de l'ordre de, respectivement, 111 gouttes, 91 gouttes et 101 gouttes sur les trois produits. ça. Pour les, pour la 111 la 111 gouttes. 111 pour, mm -hmm. pour, pour le diesel, pour le kéo et 91 gouttes pour le diesel. Ça veut dire qui ça? Mm -hmm. euh, chaque fois que oui. CVC, oui. le grand oui. PDG a acheté un galon de diesel dans Belber, il mérite le semblant d'ailleurs. Il travaille pour ça. Mm -hmm. Fon bataille pour tout nez bien belle bagaille. dans ben ce ouais, euh, pour oui. le pays de grands nègres. Faut ne pas cracher sur nez bien bagaille. Si tu ne si tu ne classes pas. Parce que l'état gagne environ euh, ça dépend de qui produit HTA yes. respectivement 111 gouttes. Sous, sous 101 goudes. Non, non, mettez-vous. Mettez-vous mettez sur 111 gouttes pour 10 Parce que je fait fais, je question avec méthode. Ça veut dire qui ça? Toutes les grandes corporettes également les tables subventionnées toutes multinationales, toutes les pays ça veut dire, ça veut dire n'ayons pas peur de la vérité. Parlons peu, disons, bien, disons bien, bien. ou bien. Uh -huh. ça, pour moi-même, ça me peut uh -huh. Graduellement, progressivement, pour nous ajustement de prix qui fait sous 10 Déjà là. Même si de manière graduelle Graduellement progressive. progressive. Comment voulez les chanciens soutenu. Biana Monsieur, monsieur. Ah, monsieur au peuple. Gros peuple, c'est gazoli. C'est gazoli ni j'ai. N'a tout que bel, n'a que belle Mais disait là, faut que l'État haïtien oui. ajuste ajusté plan. Parce que l'État fait déficit de plusieurs milliards. Il n'est pas normal. que c'est le moment. Idéal. Idéal. C'est un gouvernement qui pas élu, uh -huh. qui a porté vous avez ne sais-tu sais ça, sais que ça. en 2000 départ, monsieur Wilson l'allô ministre du commerce et de l'industrie on avait développé un système de bons le transport en commun venait acheter des bons dans des postes clés okay. et l'achetait avec la réduction que nous finançons pour le transport en commun restait à un prix faible uh -huh. et les autres payaient le prix normal uh -huh. pas dit non ça me ça. Le pouvoir, autre venant du palais, suspendait ce travail. Il a dit, autant, suspendre un vol. C'est autant TAMT. Autant. Parce qu'à ce moment, le transport en commun allait être financé. Mais le transport privé, les grandes entreprises, les corporates, moi, citoyen, j'allais payer le prix normal à la pompe. Simplement, le pompe-là, ou mon transport en commun, nous n'avons pas enregistré, nous avons un CIP en tant que travailleur indépendant mm -hmm. de transporteur, ou nous avons une plaque machine ou que nous avons enregistré, mm -hmm. où il va représenter 4 ou, ou nous acheter pour 1000 gouttes de gasoline, nous avons 1000 gouttes de gasoline et nous tout 200 gouttes 20% moins cher. des poules sont propriétaires. Ou un chauffeur, dont voiture, ou bien papier, en machine immatriculé, transport. Qui ça, ça fait ça, parfaite Je peux répondre en français mon en La game pour la game pour me parler. Tout le monde avec Pas oublier ça. Depuis l'arrivée, on a une rupture, non seulement paradigmatique, mais épistémologique et axiologique importante dans ce pays. Nous sommes passés d'un mouvement populaire à une, mouv à une mouvance populiste. Le mouvement populaire est inclusif, mm -hmm. quelles que soient les couches sociales, tout le monde est impliqué mm -hmm. parce que nous allons vers le bien-être collectif. Si mouvement forme bon. Par contre, la le, mouvance populiste, populiste. Mm -hmm. faut mm -hmm. Washington l'offrir une grande douleur, Washington mm -hmm. l'offrir. Mm -hmm. Faut péter Bouddha Timoris. Alors, c'est ça le problème, le rationnel de ce pays. On ne veut pas que les gens vivent bien parce que le gens où vivent bien, mon papka met au dehors pour deux cents Je ne peux pas assouvir mes tendances barbare, mes tendances narcissiques comme qu'on ne connais pas voulu y scène politique là je suis un bon lot mal parce que je ne vais pas citer nos monsieur ça eu, papa. parce que monsieur Izo ou bien parce que monsieur barbecue ou parce que monsieur moi de 100 day ah <laughs> <laughs> <With that day. coughs> donc je parle ce bien-être collectif est un refus, est un déni à la majorité de la population haïtienne. Au lieu de monter remonter, oui, il faut remonter graduellement. Mais en même temps, on doit mettre, on doit reprendre. Ce dossier existe au ministère du Commerce. Ce dossier existe. On avait un expert de la BID, un expert de la Banque mondiale qui mettait dans comité. Sur le gros problème, il y a quand même il dit non. Nous allons travailler avec la et ce sont les stations. Est-ce que, est que, que, que le problème de l'essence, ce qu'il y a comme problème dans ce pays aujourd'hui, ne favorise pas les politiciens véreux Tout dans ce pays est organisé de manière à favoriser les politiciens véreux. Les non-hommes. Non en fait, cette proposition, tu dit, proposition, ça a offert là, sont proposition qui te le bon, peuple là. Mais, il, y a, il doit utiliser le politiquement pour monter peuple là, même contre nous, même qui a fait proposition Mais c'est ça me dit, <rire> tout ce qu'il y a de bon dans ce pays est détruit. Parce que nous avons développé une haine, parce que, que le beau est bien et le bien est beau. Il y a Max Penet pas trop loin de chez toi, oui, qui Max, répétait oui, souvent oui, Max, cette mais... phrase. Tonton Max, qui disait souvent, le bien ne fait pas de bruit et le, le bruit beau, fait de bien. Directeur, vous t'es <cười> qu'on pas Directeur, même trouver avec dis je il a des fois pas d'accord, on te parler mais je dis, ou très clair, et j'apprécie. Parce que l'homme dès qu'on quand on dit est toujours direct sur son tu la caillou. Ou dit ah je il il y a Là je rencontre. Et pour nous parce qu'il Moi bon. même moi je voulais conclure pour me demander que parce que te fait bien de man... Bien entendu moi dans la chaîne de me placer de mon lieu de directeur général, il faut que je passe par mon conseil d'administration pour me produire une recommandation et mon conseil d'administration pour le porter le plus gros au niveau du chef de gouvernement. Moi-même, je travaille dans le genre de comme je dis, là pour voir dans quelle mesure d'ici à deux mois après demain ou après-demain nous arrivons à créer une task force, mm -hmm. son proposition, pour voir dans quelle mesure nous, nous sommes capables de résoudre une fois pour toutes situation qui vient dans le terminal. Il mm -hmm. faut que compte de toute réalité, par exemple, les syndicats, il faut tenir compte de monsieur sao, monsieur qui est syndicat, il faut tenir compte de réalité, il y a des machines là où rue. y a. Il y a des de ils bons bons bons bons bons bons bons bons bons bons font bons bons bons bons bons bons bons bons bons bons bons font bons bons bons ils bons qui bons bons sous bons parce que prix mm -hmm. qui pratiquait en Haïtio, mm -hmm. les gains ont gap, ont différence de presque 1,50$ à 2$ par rapport à prix pratiqué en République mm -hmm. Dominicaine. Mm -hmm. C'est évident qu'on rapport produit tout à tout avec les alvanes sous-frontières, mm -hmm. ou du moins les camions venus de la frontière, de l'autre côté de la frontière, qui rentrent directement à provisionner le produit. On comprendre qu'on pompe qui, au niveau de Belader, a gagné de 1000$. Oh, Baril. Pour qui machine Pour qui machine <coughs> qui n'est a -de. Pour une réalité ça Non. Bah, <coughs> Belader machine est intelligible. Et bourrique <coughs> y deli, et et des des est intelligible. gaz. Même bourrique qui a mis gaz. C'est au niveau de l'eau de, de la, la frontière. Jano dominicaine Maintenant, je il faut un pour ça. Pencher sur la réalité ça tout. Pour nous barrer. Et en amont, et en avant. Quelque questions éclair avant de finir. Qui est la gaz là Parce que nous avons souffri. Le travail me connaît. Quel est gaz là gaz là déjà varieux depuis dimanche est-ce qu'on déjà parlé à transporteur pour au moins yo capable conscient d'être demain ou police là avec yo pour aller mettre de façon permanente ou même on a directeur général là pour mettre structure permanente sur vous ce pour, quand... que ce midi que une nouvelle que effectivement va être ou ouvert euh, pour pour transporteur es monde est là yo, en grève moi même font marcher vous on a le parler avec c'est des amis même là avec nous il n'y a pas de réalité, pas de réalité pas nous, mais nous avons des c'est qui sont Haïti, il faut que nous travaillons au bonheur des Haïtiens. Qui est capable de travailler pour nous financer, pour nous suspendre financer et puis pour nous faire un corps pour construire l'école avec l'hôpital Parce que nous ne pouvons pas dépasser 111 gouttes sur chaque gallon diesel pour une grenègue. Il appartient au gouvernement de la République de prendre telle décision que le droit. Et dans la mesure où, et nous sommes tous à l'heure là, que ça relevait, dit pas relevé de moi-même, mais relevé du gouvernement de la République et à sa tête le docteur Ariel Henry. Du haut de ses 71 ans, je pensez que j'ai dit que j'ai un gros bagage que je dans le pays. C'est aider, aider le cas, aider traverser ces mauvais moments, ça, que je met garçon dans un garçon. Oh, Pourquoi je connais ce groupe <rire> <rire> Aider, traverser ces moments ça et puis, question de méfiance, ce que t'ai parlé dernièrement là, les Haïtiens, à la vérité, ils sont méfiants. Mm -hmm. et, mais il y a de réalité fonctionne avec même les qui méfiant pour travailler avec lui au bonheur de la ou quoi on se scope Mais n'êtes-ce pas dire deux mai a fait grève il euh, y a décidé décider faire grève c'est des haïtiens c'est des monde qui nos associations il faut une bon, de... volonté quelque part pour rencontrer eux et volonté d'aller dans Bamba. ça veut dire parler pour rencontrer eux rapidement bien sûr que malgré mal, qu'on a fait grève mal, pendant a fait grève là même parce que m'a pendant que il y a problème entre la Palestine et l'Israël. moi même moi étudiant en Europe m'ai gagné deux de éléments soutan zone ça qui était considér moi monsieur apprendre moins que en Israël il y a un groupe qui la paix maintenant tout temps négociation malgré autant que il y entre Israël Cisjordanie, la bande de Gaza maintenant il y a toujours un groupe qui travaillé pour la paix moi même je ne pas faire partie de problèmes, mais de solutions. Hein? Et solution, c'est un travail pour le joindre, entre les représentants du gouvernement, le grand du, du, du BMP de Task Force, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, et les transporteurs pour nous dans quelle mesure. Parce que les transporteurs même vous avez petit pour l'école, vous avez madame qui a besoin de l'hôpital, vous avez des le bagage pour faire avec pour produits pétrolier également. Et à des soir avec vous, parce que vous avez tant de Monsieur le transporteur, je connais la péripécie n'a pas passé pour nous river en dents terminales, pour nous prendre des produits pétroliers. De nous connais également qui risque que nous prenions. madame nous madame nous après nous, petit nous après nous, par rapport au fait que nous avons deux groupes armés qui a intercepté les caméras. Je connais également le la difficile. Exactly Mais, nous avons seul bagage. Si nous pas réaliser bagaille, ça va nous sauver Haïti ensemble. gardez on dans quelle mesure nous avons fait n'a travail qui difficile difficile pour sauver le pays. Nous n'avons pas un pays de rechange. Fonchit a parler. Et si tu n'as pas ça, moi, le je me lancer comme directeur général du BMPAD pour me parler avec nous. Je ne parle pas de côté pour me parler avec nous. Dans n'importe côté, nous En tout lieu, je ne parle pas avec nous. Quelques heures de nous voulons je vais nous, joindre pour me parler avec nous. Parce que le rôle de responsable de l'État, c'est de résoudre les problèmes. Et de ce côté-là, je pense que je suis à l'heure, au rendez-vous et à la hauteur. Très okay. bien. Merci beaucoup, pour vous, M. ministre. Merci beaucoup. Juste un dernier remarque. Mm -hmm. C'est un affaire terminale que nous construisons dans le sud là c'est un problème politique qui a un problème avec un certain monde, on ne ah, yeah. euh... peut pas citer le Pierrot, qu'on ne veut pas dire le nom. Yeah. Euh, le ma Pierrot ma... le loup Ce oui. <rire> <rire> <rire> bon, scoop, c'est que nous et, et à Marti, ça, qui était fermé, ma... ah On avons annoncé public-là que le a... Tem... terminal ça relouvri. Normalement, je dis, je ne vais avec le responsable terminal là-haut. Ça permet que pour du, hein, nous gagnons plus capacité le de, de, de stockage, stockage qui est important. En attendant, gouvernement, ça qui la là. Mm -hmm. le gouvernement a connu là. Moi, a le, a le sous mm -hmm. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui pouvait ça. Et me pense pour le premier ministre dit Du haut de ses 71 ans, groupe professionnel que l'on connaît aussi. Que lié, c'est lui qui a fait ça. Son gouvernement intérimaire qui a fait ça. Et je dis. Hein, au pied du mur, il faut adresser certains problèmes que, qui ne pas adresser longtemps, parce que je dis, je hein, suis sûr que ce n'est pas au monde qui a besoin d'intérêt particulier, personnel, c'est servir les servir le pays. Merci beaucoup, Professeur. Merci beaucoup, Directeur Général. Je vais vous me dites ça. Quand on paye une crise, un pays côté avant émission, on dit qu'elle ne va vivre la donne. Mais les gens ont deux invités. Il faut commencer à réfléchir pour eux. Si ce n'est pas eux-mêmes qui vienne venir nous qui fait espoirs, nous désespoir. Ça nous ne pouvons pas vivre là-dedans. Ce couple là là pour permettre de nous comprendre que Haïti n'a pas péri et Haïti n'a pas mouru. Bonsoir tout le monde.